Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier qui s'appelle la magie. Fallait euh, faire la chorégraphie tout le monde, non euh, Du microsite, euh, donc une formation qui nous met en danger parce que, comme vous voyez présentement. Le seul fond d'écran que vous voyez, ce n'est pas non plus nos fonds d'écran derrière, mais euh, euh, le seul partage d'écran que vous avez, ce n'est pas de partage d'écran parce qu'on va partir de zéro avec vous et euh, on va euh, créer un microsite sur les microsites. Euh, donc, euh, créer une ressource en direct qui va vous rester euh, pour le reste de la FCC de la vie, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on se met, ben, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on se met un petit peu en danger dans le sens où euh, dans le sens où on va bâtir ça avec vous. On va répondre, on va rebondir sur vos commentaires, vos questions également. Il va y avoir des manipulations à l'écran. Euh, vous aurez des ressources qui seront rendues disponibles à la fin. Donc, ce n'est pas, pas parce que euh, pendant que ça se construit que vous trouvez que tout ça va trop vite ou euh, vous n'avez pas tout pigé. Ça ne veut pas dire que vous ne vous partirez pas avec une ressource. Euh, la ressource, elle existe. On va la, la libérer, là, vous la rendre disponible à la fin, à la fin de l'atelier. Mais on voulait quand même vous inclure et vous impliquer dans le processus de création d'un de micro donc oui, on peut parler de de, de c'est un peu mettant un peu euh, à la inception, on veut vraiment euh, on veut vraiment utiliser le microsite pour parler micro microsites, donc euh, c'est un laboratoire, hein. on est entre nous ce matin, la FCC 2020 c'est un peu ça le concept, on voulait repousser les limites, on voulait explorer des nouvelles façons de faire, donc euh, on essaie ce matin, puis on espère que ça va euh, que ça va répondre à un besoin de votre côté. Euh, N'hésitez pas à participer dans le clavardage, à nous poser des questions. Euh, à, à... On va enlever de toute façon tous les propos que vous allez dire à l'enregistrement. N'hésitez pas à dire des niaiseries, nous faire rire. Effectivement, le côté social, c'est aussi important. Fait que voilà. Merci à tout le monde d'être là. Est-ce qu'on est parti? Oh, yes, on est, on est prêt à créer ce site de Alors, zéro. Je vous partage mon écran. Euh, on l'avait nommé dans le, dans le descriptif. Euh, dans le fond, euh, l'outil qu'on utilise, c'est euh, l'outil site qui est fourni par euh, la suite Google. Donc, d'emblée, on commence. Je suis dans mon bon dossier, la magie du micro-site. Je vais faire un nouveau. Et là, le site se trouve dans l'onglet « Plus ». Donc, on continue et on va dans « Google Sites ». Puis là, on fait « Créer ». C'est donc parti euh, pour notre nouveau site. Alors, si vous me permettez, on va l'appeler « La magie du microsite. Et puis, euh, on va refaire, on va le renommer là, ici. Euh, et puis, ça va être le titre de notre fichier aussi. Donc, euh, voilà. « La magie du microsite est automatique. Bon, mais on a fini <rire> des questions. Donc, <rire> qu on va commencer par se présenter. Euh, donc, là, sachez que oui, effectivement, on, on part de zéro. On le monte avec vous, mais on part pas comme complètement de zéro parce que euh, ce serait vous mentir qu'en une heure et demie, on réaliserait tout ça. Donc, il y a des choses que vous allez voir apparaître. Ce n'est pas magique même malgré le titre de notre atelier, euh, c'est qu'on peut copier-coller entre certains, entre des sites, des sections. Et ça, bien, quand on fait des activités pédagogiques, c'est ultra pratique comme fonction parce qu'il y a des choses qu'on va répéter euh, au fur et à mesure d'activités de, de, pédagogiques, des consignes, entre autres, euh, etc. Fait Au lieu de tout le temps recommencer à zéro, bien, on prend ce qu'on a déjà de fait et on réinvestit. Là. Hein, on n'est pas fou personne. Donc, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Je travaille avec une équipe géniale et donc euh, je suis prof de CR depuis le euh, début du programme, mais euh, bref, euh, dans le domaine du développement de la personne, j'enseignais dans, dans la région de Québec. Alors, euh, j'invite maintenant Marjorie Paradis à se présenter. Puis, je suis en train d'écrire à Dominique qui dit que c'est comme un Ricardo qui sort tout déjà tout coupé. Ben oui, c'est un, <rire> un référent qui me parle beaucoup. Euh, alors, euh, Marjorie Paradis, je suis conseillère pédagogique également ben, dans, au, au sein de cette équipe. Vous connaissez le reste de l'équipe également. Là, on est plus nombreux au sein du, du récit dans le domaine du développement de la personne. Euh, mais donc, ça fait maintenant un petit peu plus que deux ans. Puis sinon, ben, j'ai été enseignante au secondaire dans la région de Québec. Euh, en éthique et culture religieuse et en univers social euh, aussi, et euh, ben, c'est pas mal ça pour, euh, peut-être, j'ai je, je, je, pas pris le temps là, de parcourir toute la liste des participants, euh, peut-être vous dire qu'on a le mandat national disciplinaire lié euh, à l'éthique et culture religieuse, mais également euh, un mandat qui porte sur la citoyenneté à l'ère du numérique, Donc euh, on est souvent un peu à, à cheval entre les deux mandats. On, on essaie de faire des ponts, d'attacher les ficelles entre tout ça. Euh, puis évidemment avec ce que Benoît petit fait au niveau des gestionnaires scolaires, euh, il y a Alexandre qui a un, un, un chapeau, euh, un chapeau formation à distance et marie soleil et Carole aussi en éducation à la sexualité. Donc on essaie, on se plaît à dire que tout est dans tout. Puis on essaie de, on, est, on essaie de faire des ponts entre tous ces mandats-là. Voilà, Alex. Oui, avec de euh, même euh, parcours, c'est pour ça que notre chimie est si bonne. Euh, J'ai enseigné ans, euh, l'éthique et culture religieuse, euh, récite depuis, depuis deux ans avec le mandat de la formation à distance, mais tu sais, tous nos mandats se mélangent, puis tout est dans tout. Puis euh, le printemps passé, quand tout a basculé, euh, ce 12-13 mars, euh, on s'est vraiment demandé, parce que nos, nos activités d'apprentissage en éthique et culture religieuse, c'était pensé pour des pédagogues, pour des enseignants, des conseillers pédagogiques, des choses comme ça. Et tout d'un coup, tout, tout le monde se retrouve à, à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour euh, continuer l'enseignement le, à la maison? Les parents ne sont pas formés, les élèves n'ont pas leur manuel. Les, on s'est vraiment creusé la tête. On a cherché différents trucs. On a réfléchi comment on peut aider le plus, puis Je pense que tout le monde est un petit peu dans la même situation. Comment on peut aider les gens, le réseau, dans, dans tout ça. Et on a essayé différents trucs. Puis, c'est la genèse de ce pourquoi vous êtes là ce matin. Dans le fond, on a fini par trouver une... quelque chose qui nous plaît. Ben, qui, on a, qui a fait de bons coups, dans le fond. Euh, c'est l'idée de faire des micro-sites. Donc, euh, la magie du micro-site. Si on veut regarder, enfin ici, euh, on, on va commencer par vous parler de l'aspect pédagogique, dans le fond, de la chose. Parce que c'est ça qui est le plus important. Si on manipule, après, on va peut-être vous montrer comment faire, placer des choses, des, des côtés plus pitonnage, plus euh, manipulation. Mais ce qui est vraiment le plus important en tant que bien, conseiller pédagogique, c'est vraiment l'aspect euh, de l'enseignement. Donc, euh, on peut commencer c'est ça, juste pour... Euh, Comprenez. Dans le fond, ce qui est intégré ici, c'est un Geniali. Fait que si tu veux partir le, le Geniali, euh, Annie, on va commencer la magie du microsite. Yes. Donc, Alors, euh, da, da, la manipulation que je vais faire présentement, c'est aller dans la visualisation du site pour que je puisse naviguer dans le Geniali qu'on a intégré euh, au microsite. Fait que c'est une façon de dynamiser le truc. Euh, pourquoi Alex, tu fais non? Euh, oui, oui, mais juste euh, en cercle euh, la prévisualisation, l'endroit où on... ouais. là, vous êtes en mode édition. C'est là que vous travaillez dans votre site. Quand vous voulez voir ouais. de quoi il va avoir l'air euh, pour les gens, vous cliquez sur cette, euh, cette icône-là, puis là, vous tombez en mode prévisualisation. Donc là, les choses euh, dynamiques euh, s'animent. Donc là, le, le Geniali, qu'on que n'a pas fait euh, à l'instant, euh, <rire> qui était déjà préfet, peut euh, s'animer, puis on peut le parcourir directement dans, dans le site à son moment. Donc, le micro partout, partout, comme je disais, j'expliquais, dans le fond, nous, ce qu'on a pensé faire, c'est pour des activités pédagogiques, pour que ça devienne des en soi, dans le fond. Quand tu pars dans une activité, es tout au même endroit, que tu pas besoin de combiner différentes choses, parce qu'il y a eu beaucoup de ça, tu sais. Euh, euh, tout le monde lançait des ressources, et il y en a eu des milliers là, de ressources, là, tout le monde est bombardé de ressources, puis je sais pas, un moment donné, c'est un overdose euh, de tout le monde qui lance des ressources je j'ai pas le temps de tout manipuler. Puis je peux imaginer des parents aussi complètement dépassés et tout. Que le concept, l'idée, c'était que l'activité pédagogique soit un an en soi. Dans, il y en a qui demandaient là, pour le, la différence avec un micro-site. Un micro-site, ça a une intention précise euh, en soi. Donc là, on, on voit arriver comme ça différentes activités parce qu'on s'est mis en production quand même au printemps. Euh, ça a permis ça de le de, de, de travail, une fois qu'on était parti, puis avec les touristes pédagogiques aussi du, du ministère, ça nous a fait comme produire penser à plein d'activités pédagogiques, parce que nous, on couvre dans le fond le primaire et le secondaire. Donc, tous les cycles, il fallait qu'on crée des activités pédagogiques. Donc, c'est des petits. On va vous détailler de quoi ça a l'air, hein. on va vous montrer euh, tout à l'heure. Donc, pour des activités pédagogiques, le microsite, ça s'est avéré quelque chose de vraiment, euh, vraiment gagnant. Ça pourrait aussi servir euh, pour des formations. Euh, comme on est en train de faire en ce moment. -là. On avait déjà commencé euh, à le faire pour quelques formations. Quand on a commencé, on était vraiment plus dans le, la présentation, type PowerPoint, euh, Google Présentation. Puis Là, on s'était dit ah ça, ça permet plus de choses, on peut regrouper et des présentations et des formulaires et intég intég intégrer des choses. Il y a vraiment des, plein d'aspects intéressants pour nos formations. Donc là, comme on le fait aujourd'hui, ça peut devenir un an en soi, un micro -ocyte. Après ça, tu es au lieu de retourner et d'essayer de voir, c'est rare qu'on regarde le même diapo qu'on a déjà vu. ce cas là, ça devient vraiment un bel outil, une belle référence où tout est cliquable, où tu peux aller. Ah, c'est de quoi qu'il avait parlé? C'est quoi cet outil-là? C'est quoi la stratégie? Bien, tu y retournes, tu mets ça dans tes favoris, puis ça te permet d'y retourner facilement. Ça peut évidemment être aussi pour des événements. Là, on est rendu loin dans le Inception, puisque là, vous êtes rentré. On a créé le site de la FCC pour que vous rendiez à l'atelier sur les microsites faits dans un microsite. Donc, euh, le site de la FCC, ce qui permettait, dans le fond, à tout le monde, ce qui est vraiment génial, est là, on va en reparler, mais là, tout le monde pouvait alimenter, puis ça faisait qu'on n'a pas besoin de tout faire, dans le fond, parce que tout le monde peut travailler directement dedans. Et ça a été nommé dans le chat tout à l'heure, effectivement, tu sais, un microsite, ça peut être pour un événement précis. Donc là, ça reste, puis là, après ça, ça va être facile de, Là, il est fermé pour l'instant, il n'est pas disponible à tout le monde, mais à la fin, quand tout le monde va avoir ses enregistrements, ses ressources, imaginez le contenu qu'il va y avoir dans ce site-là, qui va s'en aller dans l'univers pour aider les gens. Donc, ce qui m'amène au dernier point, dans le fond, ça peut être pour des, des ressources et du contenu en soi. Donc là, j'espère que je ne vous ai pas perdu encore, mais nos activités pédagogiques, c'est pour l'élève. Il pouvait traverser tranquillement, ça donne aussi des petites bouchées, il peut traverser chaque étape. Et là, on a créé un site Google qu'on a appelé « ECR à la maison », où là, n'importe quel élève ou parent pouvait se rendre à ECR à la maison.ca, cliquer sur le cycle du primaire ou du secondaire concernait leurs enfants et retrouver chacune des activités comme ça. Donc, ça devient une espèce de lieu central, un hub, un endroit où… OK, je sais juste à aller sur « ECR à la maison », je vais cliquer sur l'activité qui me convient, que je vais faire faire avec mes élèves, avec mes, mes enfants. Puis ça, là, ça t'envoyait sur l'activité en soi, sur le micro-site. Donc, on peut s'en servir comme là, ça ressemble plus à un site traditionnel à ce moment-là, parce que c'est une possibilité aussi avec Google aussi. D'ailleurs, on dirait que j'attrape euh, Alex la perche pendant que tu, tu parles de ça. On posait la question tout à l'heure dans le clavardage, mais c'est quoi dans le fond un micro-site? Euh, il y en a qui se sont, euh, qui se sont laissés aller à, à certaines hypothèses. Et donc là, tu viens de nous dire que ça peut servir de portail pour des ressources, de portail pour un événement comme ce qu'on vit, euh, ce que vous utilisez pour la FCC. Euh, on a parlé on a parlé d'activités autoportantes également. Mais dans le fond, euh, il y a différentes caractéristiques dans, qui, vont, euh, qui vont faire d'un micro-site un micro-site et non un site web en soi euh, c'est pas euh, ça peut être variable dans le sens où c'est pas obligé euh, le microsite micro n'est pas obligé de remplir toutes les caractéristiques que je vais vous nommer mais quelques unes de celles là peuvent nous permettre finalement de parler dans ce cas-ci de microsite euh, euh, notamment le fait que le microsite va avoir son intention propre elle va avoir son son euh, sa raison d'être sa raison d'être propre euh, Ensuite, tantôt, je pense que, je suis pas certaine, je crois que c'est Guillaume qui nommait qu'un micro-site devait être petit. Tu sais, ça devait être un petit site, si on, si on se fie à son nom. Mais en fait, pas tellement, pas nécessairement, parce qu'un microsite n'est pas obligé d'être petit en termes de contenu. On a à penser, entre autres, on a qu'à penser au, au site de la FCC, qui notamment a compté beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, on peut vraiment pas dire qu'il est petit, mais on va le considérer quand même comme un microsite puisque c'est un en soi. Il va venir libérer euh, la page d'un organisme. Si on pense par exemple au récit euh, qui est l'organisme, une marque ou quoi que ce soit, bien là, on vient, on vient créer ou on vient générer avec un microsite un tentacule euh, de, de cet organisme-là dans le but d'épurer et dans le but de libérer finalement euh, la page principale d'un organisme. Donc, ça pourrait, ça pourrait servir à ça. Puis, il y aurait également la, la, la caractéristique de, de son aspect temporaire. Donc, on peut penser un site qui ne vivrait pas de façon pérenne dans le temps, mais qui vivrait seulement pour qu'un événement, pour, pour la tenue d'un événement, par exemple. Donc, euh, ça pourrait être une des caractéristiques. Donc, je ne sais pas si ça répond, euh, ça répond à la question, je ne sais pas s'il y a des éléments qui ont été oubliés par rapport à ça. Si vous avez d'autres choses à nommer, là, si vous avez d'autres pistes de réponse par rapport à la nature d'un microsite, c'est bienvenu dans le clavardage. Vous pouvez évidemment euh, euh, mettre en lumière. Donc, si on peut continuer euh, dans la présentation interactive, Annie, euh, on vient de dire à, que… Attendez, Marjorie, juste avant, je voudrais juste vous mentionner que euh, tous les, toutes les vignettes qui sont là, euh, qui sont apparues au fur et à mesure, sont cliquables. Fait que Quand on va vous partager le site, vous allez avoir ce génial là Et puis, si vous voulez aller cliquer sur chacun de ces sites-là, ben, ils sont disponibles. Fait que voilà, je te repasse la parole. Oui, donc euh, là, dans le fond, on vient de dire que le micro peut être u utilisé finalement dans un... Une, euh, une multitude de contextes, d'environnement, euh, Ben là, euh, moi, ce dont je vais vous parler, c'est que ça peut être utilisé dans différents types de contextes en termes de temps. Et puis, je vais surtout vous parler de la valeur ajoutée euh, sur le plan pédagogique parce qu'il y a comme trois, trois grands euh, concepts, si on veut, euh, qui sont, euh, qui, qui, qui, qui, qui peuvent être rencontrés puis qui peuvent être comblés avec la création d'un micro -site avec ou pour vos élèves, dépendamment du contexte dans lequel vous faites. La, la, la première des caractéristiques ça va être son aspect multimodal, puisque ben, via un site comme celui-ci, un site autoportant et facile euh, d'accès, ben, on va euh, pouvoir rendre disponible une diversité de contenus et puis des contenus qui vont être accessibles également euh, via du verma. Donc, on peut parler à du contenu textuel, euh, penser, pardon, à du contenu textuel, penser à des images euh, de la vidéo, euh, des, des contenus plutôt de nature interactive également ou des contenus audio. Et puis, tous ces types de contenus-là peuvent vivre, euh, peuvent cohabiter de façon indépendante dans un micro-site, évidemment, mais peuvent également euh, ser se servir l'un l'autre. Okay? Donc, ils, ils peuvent cohabiter aussi de manière euh, euh, organique et de façon à, à se servir pour, par exemple, si on euh, s'engage si dans une approche de, de, de littératie multimodale complémentaire, merci Marie-Josée, euh, ben le, le micro-site finalement permet, euh, permet ceci, tout comme d'autres ressources, là, on mais ça va permettre finalement de s'engager dans une approche comme celle-là. Je um... ajouter, si tu me permets, Marjo, que oui, on peut, on peut intégrer plein de sortes de contenus, comme vient de vous le dire Marjorie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à, dans un visuel pas trop euh, euh, surchargé, on peut donner des choix aux élèves, comme ici, là, euh, la petite image que vous voyez là. Dans le fond, c'est une activité dans laquelle on invitait les élèves à aller lire Alex, de 1984, je pense de George Orwell, oui c'est ça. Et donc on, on leur a proposé plusieurs types de formats, donc soit le e-pub, soit l'écouter en, en libre ou etc. Donc euh, l'audiobook, fait que ça permet aussi de, de, de donner des choix là, aux élèves de, de différentes modalités. Oui c'est ça. Donc un même contenu va pouvoir devenir euh, disponible finalement sous différentes, sous différentes formes. Et puis ben, ça évidemment ça permet ça permet de venir adapter là, notre enseignement et puis notre pratique là, pour, pour l'apprenant. La deuxième des caractéristiques, c'est son accès. Ne pas, euh, ne pas confondre avec accessibilité. Ça, je vous en parle dans, comme on va dire, quatre minutes. Euh, mais quand on dit euh, le mot accès ici, on parle vraiment de la façon dont on va accéder euh, aux contenus qui sont disponibles. Euh, Alex vous a parlé tout à l'heure des activités qu'on avait élaborées dans le cadre finalement du, du contexte du printemps dernier. Euh, ben, le choix qu'on avait fait, c'est de rendre accessibles les contenus de différentes façons. Donc, en gros, il y avait trois options, euh, l'option de, de, de, de faire des activités, de compléter les activités de manière complètement interactive en ligne, euh, euh, la possibilité également d'aller télécharger tout simplement les documents, euh, par exemple, du format PDF euh, dans le but de les imprimer, par exemple, dans certains contextes où ça s'applique davantage, et puis également l'option de venir répondre à l'écran dans des documents de type euh, de type euh, Google qu'on retrouve dans la suite Google. On ne vous le cachera pas, euh, élaborer un micro-site comme celui-là lorsqu'on a la chance d'avoir des élèves qui ont, euh, qui ont un compte Google, puis que le, le, la suite Google est intégrée à notre, à notre milieu, notre organisme, bien, ça va faciliter, ça va nous permettre de tirer profit le plus possible de tout ce qu'il a à offrir. Par contre, on a quand même fait les tests, puis je pense que c'est quand même utile de mentionner que c'est possible de venir déposer des documents euh, issus de la suite Microsoft. Donc, un, un lien qui viendrait euh, vous ramener dans Teams si jamais c'est ce que vous utilisez avec, euh, avec votre gang, dans votre milieu. Donc, c'est aussi possible, c'est un, un peu moins… Euh, convivial et agréable et naturel, sauf que ça se fait quand même, donc les deux pourraient cohabiter, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Euh, tout ça, ces différents modes d'accès au contenu-là, ça a plein d'avantages, surtout si on pense au contexte euh, qui nous intéresse aujourd'hui, puis depuis finalement le printemps dernier. Donc, ça nous permet de... Euh, une, grande, une grande flexibilité finalement qui va nous permettre de passer d'un mode synchrone à asynchrone ou encore hybride. Euh, ça peut être facilement utilisé en présent comme à distance ou pour les deux finalement. Puis, ça va pouvoir s'adapter euh, ou être utilisé par les élèves issus de différents euh, contextes socio-économiques. Puis ça, c'est bien important pour nous parce qu'on euh, pense entre autres à la possibilité de venir imprimer, télécharger, etc., les documents. Bien, ça permet, on le pense, on fait le pari que ça peut venir permettre de jouer sur la, la fracture numérique là, qui, euh, parfois on n'en parle pas, mais c'est quand même présent, c'est un enjeu euh, qui, euh, qui nous préoccupe. Donc c'est bon pour ça. Troisième caractéristique, ben, c'est la caractéristique, donc ça nous permet de s'engager dans des, dans des processus de différenciation euh, pédagogique. Donc encore là, de venir intégrer là, comme une plus grande flexibilité à, à ce qu'on a à offrir à nos élèves. Euh, pourquoi? Bien, pour donner le plus possible d'alternatives à nos élèves pour euh, les stimuler le plus possible et répondre à leurs besoins spécifiques. Puis comment, comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis comment un micro peut nous aider à faire ça? Bien, euh, en venant varier les productions et les créations qu'on va demander aux élèves, donc ça devient possible de le faire, euh, en venant adapter notre, nos, nos processus, puis s'adapter au processus d'apprentissage de l'élève surtout, euh, de s'adapter à son rythme. Donc, vous voyez ici la capture d'écran que vous avez, là, on, on offrait aux élèves la possibilité de… De, de, de faire une activité par défi, donc on peut ainsi respecter son rythme, on peut ainsi respecter son processus, euh, on peut lui donner plusieurs façons euh, façon de faire, façon d'apprendre, façon d'accéder au contenu. Donc, en gros, ça, ça, la flexibilité que ça offre euh, peut venir jouer sur l'engagement de l'élève finalement, puis sur son sentiment d'efficacité personnelle, donc euh, ça peut être gagnant pour ça. Excellent! C'est l'élément majeur. Oui! Euh, le, pas le, le plus long, c'est pas de faire le site. Là. Vraiment, on va le faire devant vous. On n'a même pas à peine commencé. Là, puis euh, Il va être fini euh, tantôt. Vraiment, vraiment, là ce qui est vraiment long, c'est de se poser les bonnes questions avant de partir. Parce que vous voulez pas commencer, puis tout défaire, puis jouer. Vous pouvez perdre beaucoup, beaucoup de temps si vous lancez trop vite. Là, dans... Je suis okay, prêt, je pars à mon site. Tu n'as pas réfléchi en amont ce à quoi tu voulais. Vers ben, quoi tu voulais aller, c'était quoi ton intention? Donc, on vous a mis des, des quatre questions à garder en tête avant de commencer. La première, à. Qu'on qu va vous présenter juste après euh, la <rire> fin de cette génialie. <rire> C'est trop En fait, oui. <rire> Relax. <rire> euh, donc. Euh, si vous n'êtes pas encore convaincu, en fait c'est pas un pitch de vente, hein? on n'est pas commandité, là, mais nous on a vraiment eu un plaisir fou à travailler avec cet outil, donc c'est cet enthousiasme qu'on essaie de vous partager, donc si vous n'êtes pas encore convaincu sur le Partout, le Tout le Temps, ben, euh, pour refaire le processus de titre de notre atelier, voici pourquoi c'est magique. Euh, et donc, voici quatre raisons. Premièrement, parce qu'il y a possibilité euh, de faire des visuels attrayants, euh, de faire en sorte que quand l'élève entre, parce que bon, on peut avoir l'air futile avec nos affaires de visuels, mais en fait, euh, puis là, je ne vais pas vous citer des, des études et rien, sauf que euh, quand on a l'œil attiré vers un, un, une image, vers un lieu, euh, etc., euh, c'est sûr qu'on a une plus grande tendance à vouloir y demeurer. Alors, cette possibilité de faire un visuel attrayant euh, est quand même une plus-value. Ensuite, c'est vraiment intuitif. Euh, vous allez voir tantôt, il n'y euh, a pas énormément d'onglets, il n'y a pas énormément de choix, euh, sauf que, ben, à cause de ça, ça suit, ça se tient, tout se glisse. Il euh, y, y a mille manières d'arriver à nos... Euh, à nos fins. Donc, euh, c est, c est avec vos élèves, là, même du primaire, c'est possible de réaliser euh, euh, cette. Euh, de, réaliser, de les faire réaliser un site. Donc, là, vous voyez justement une enfant qui fait un site. C'est adaptable, perma, c'est-à-dire que si, mettons, on fait une coquille, on va la changer. Euh, on a trouvé un nouvel article en lien avec un site qu'on avait fait, on l'ajoute, on fait publier. C'est le temps adaptable. Alors, en termes de ressources, on n'est pas obligé de refaire nos photocopies du texte parce que tout d'un coup, il y a des informations qui sont moins valides. Alors, euh, voilà. Et finalement, et ça, c'est un coup de cœur général, c'est collaboratif. Puis si on compare à d'autres plateformes, ouais, c'est ça, alléluia. Parce que dans le fond, nous, on travaille souvent en équipe. Vous, vous travaillez sûrement aussi en équipe avec vos profs, avec l'équipe DCP, etc. Il euh, y a plein d'outils qui sont géniaux. Merci Guillaume pour Geniali. Mais s'il y a une chose dans Geniali qui est moins agréable, c'est justement ce, ce fait qu'on ne peut pas travailler ensemble. Euh, c'est-à-dire que quand Alex travaille dedans, si moi je rentre, je l'expulse. Le, je le, je fait que Ça devient quand même euh, euh, un exercice d'horaire. De, de, Tandis que euh, le site, comme ça, on peut être les trois dedans. Ben, vous avez vu, hein, pendant la. F... En fait, le, la capture d'écran que vous voyez là, c'est la capture du site de la FCC. Fait que Là, j'ai pris une journée où il n'y avait presque personne, c'est-à-dire hier. Euh, mais euh, il y a des bouts de temps, on voyait comme 50 personnes en même temps dans le site. Et puis, euh, c'est sûr que. Euh, il vient un moment où il peut y avoir euh, des bugs au niveau technique, là, mais on s'entend que le site de la FCC, c'était partagé avec 170 personnes. Donc, on était 170 à pouvoir le modifier, à, etc. Donc, euh, ça, ça, ça rajoute au défi, mais quand on est une équipe plus limitée, c'est vraiment euh, une plus-value importante euh, de cet outil. Maintenant, avant de commencer, il y a des questions qu'on pourrait se poser, Alexandre. Merci, okay. <rire> euh, Un peu collaboratif, c'est que vous pouvez faire aussi des projets avec des profs qui ne sont pas dans votre école. Tu sais. donc euh, Ça, c'est vraiment un souci. Tu n'as pas besoin de travailler juste avec ton équipe euh, de chez toi. La planète, euh, vous pouvez collaborer ensemble. Donc Les questions à se poser avant, là, dans le fond, c'est à quel besoin le site va répondre? Où est-ce que tu t'en vas avec tes skis? C à quoi ça va servir? OK? Super importante La question clé la plus importante, quelle est la clientèle visée par le site? Est-ce que c'est les élèves, les parents, les, la clientèle? Qui va se retrouver là? Qu'est-ce que va faire ton site? Qui va y aller? Qui va participer à la, à la construction? Avec qui vous allez partager, collaborer comme ça? Est-ce que c'est… C'est ouvert à toute l'équipe école, juste des profs, juste toi, toi et tes élèves. Est-ce que c'est les élèves qui vont aller faire le, le site? Ça, c'est vraiment différent aussi. Quand, donc, tu peux faire un site pour expliquer aux élèves comment faire un site. On va arrêter les mises en abîme. <rire> <rire> euh, et sous quelle licence les contenus seront-ils disponibles? Donc, pensez-y d'avance parce que nous, on développe en Creative Commons, en libre, donc, ça, c'est un enjeu, il faut quand même y réfléchir parce que tout n'est pas libre, évidemment. Donc, il faut vérifier là, euh, avant de partir, surtout si c'est quelque chose que vous voulez rendre public puis que ce soit utilisé euh, en classe puis pas vous faire accuser d'avoir de, des problèmes avec les droits d'auteur. Vous voulez trouver des sources d'images, euh, de vidéos, de tout qui soit en libre. Donc, ça, c'est un, un, une question à se poser avant de commencer. Donc, je récapitule. À quoi ça va servir? À qui ça va servir? Avec qui je vais le construire? Puis, tu sais, prenez le temps le, de brainstormer euh, un pad, quelque chose. Pensez-y beaucoup. OK? Vraiment, peut-être une idée claire. Puis, quand tu sais là, comment ça va fonctionner, là, tu peux te lancer. Puis, on va tout vous mettre les tutoriels aussi. Là. Vous allez avoir accès à tout. Donc, s'il y a des choses que si tu ne vous rappelles plus ou cliquer, là, vous allez voir, euh, ça, ça va tout être disponible. Donc, vous allez pouvoir revenir après ça sur le site qu'on qu vous a fait. Puis, euh, là, y aller puis euh, avec confiance. Puis, tranquillement, ça va bien, ça va bien aller. Euh, dans le fond, je fais juste rajouter que le, le pied de page, ici, vous voyez, là, je peux modifier le pied de page. En fait, à la base, c'est le même bouton qui dit « Créer un pied de page ». Fait que là, il arrive. Nous, on a mis le logo du récit, puis on a mis le logo de Creative Commons, puis on l'a lié. Fait que dans le fond, quand j'ai une image, je peux venir ici, euh, peser sur le lien, j'insère mon lien, ce qui fait qu'on peut y accéder, puis donc lire euh, les, les, les teneurs de cette licence. Euh, et le pied de page, dans le fond, il va, du, il va rester… Sur chaque page que je vais créer, fait que c'est important qu'on mette des informations qui ne sont pas relatives à une page, mais bien à toutes les pages. Euh, c'est ça. Quand on déplace les images, le voyez, Alexandre, il l'a grossi. Dans le fond, le, le site, quand on déplace quelque chose, il nous offre des, des règles en repère, et euh, c'est seulement entre ces règles qu'une image peut grossir, grossir. Fait que euh, ça peut nous aider là, à aligner les choses. Parce qu'après ça, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est « responsive ». Donc, tu sais que si tu l'as créé dans les contraintes du Google site, tu le fais. après ça. Puis, nous autres, c'était important quand même pour les élèves. C'est que tu le fais sur un cellulaire, une tablette, à l'écran. Tout fonctionne, tout se place comme par magie. Ce qui est pas le cas parce que moi, je faisais beaucoup des, des microsites quand j'enseignais, mais avec Wix à l'époque. Mais c'était plus compliqué. Là, de, il fallait qu'ils retravaillent pour que ça rentre, ça fait bien sur un cellulaire. Tandis que là… Encore plus simple et tout de suite, tu es sûr que ça, ça fonctionne sur tous les appels. Tant qu'on est là-dedans, là, dites-nous là si on a l'air décousu, OK? Mais je, tant qu'on est là-dedans, on va comme finir l'explication pour voir ce que ça donne au cellulaire, dans prévisualiser où j'étais tantôt pour euh, vous montrer le Geniali », Dans le fond, si je dézoome, là, il y a plusieurs options ici en bas. Fait que là, je suis dans grand écran. Je pourrais être dans tablette. Fait que là, je vois ce que ça donnerait sur la tablette. Puis après ça, j'ai l'option téléphone. Donc là, je peux voir ce que ça donne au téléphone. Puis. Euh, ça me permet d'orienter mon contenu ou de, de faire ouais. des choix différents finalement. Ton micro, mon micro est fermé. Euh, oui, on me posait tout à l'heure, vous êtes quelques-uns à avoir soulevé la question de l'accessibilité finalement, donc des la, la, préoccupations relatives à, la, à une conception universelle de l'apprentissage. Est-ce euh, que c'est possible avec le Google site? La réponse, c'est, je vais dire, je vais donner une réponse euh, mitigée, c'est-à-dire oui, euh, en tout ou en partie, dans le sens où, d'une part, là, nous, on est vraiment loin d'être des spécialistes en la question. Ce qu'on connaît sur la question, ben, c'est à force de tâtonner, à force de créer, d'aller chercher des conseils auprès, euh, auprès de, de Stéphane, j'étais avec nous, euh, notamment aujourd'hui, auprès de Christine Flourde aussi, donc on a tâtonné, puis... Bon, euh, ça, ça nous a permis finalement de pouvoir mettre la lunette CEA puis de voir si oui ou non ça pouvait tenir la route parce que c'est une préoccupation qu'on a euh, nous aussi, là, finalement. Donc, euh, oui, il y a certaines choses qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on peut valider, euh, puis il y a certains aménagements également qu'on peut, euh, qu qu qu peut faire puis qu'on peut avoir en tête pour s'assurer en amont, finalement, lorsqu'on va venir euh, au moment de la création d'un micro-site comme celui-là, pour venir s'assurer qu'il y a certains des grands principes qui vont être, euh, qui vont être respectés. Euh, si vous me permettez, je n'irai pas dans les détails de toutes les astuces et toutes les pistes, dans le fond, qu'on peut, qu peut intégrer, mais je peux quand même aller vous montrer la page, Annie, si tu acceptes de cliquer sur « Consulter les pistes euh, » en mode visionnement. Vous allez voir, moi j'ai créé, il y a comme une sous-page, puis vous y aurez accès là, à ça aussi. Euh, donc, il y a une sous-page qui s'appelle CUA et qui contient, dans le fond, les grands principes qui, à ma connaissance et de, de, de ce qu'on en connaît finalement, pourrait nous aider là, à créer notre contenu dans cet esprit-là. Euh, si on parle, par exemple, euh, sur le plan de la navigation, ben sachez que c'est possible euh, comme dans une autre plateforme disponible sur, euh, sur, sur le web là, de venir utiliser la touche, la touche Tab et puis la, la petite touche de flèche pour pouvoir naviguer les contenus euh, cliquables, y compris, hein, en passant, y compris les Geniali, vous avez vu euh, des fois, a, soit il y a des boutons pour accéder à du contenu, des, des, des boutons de l'interactivité, euh, Ben la fonction Tab, donc, le site, permet même de naviguer euh, ces, euh, ces éléments cliquables-là. Donc, pour ça, on est correct. Euh, toutes, les, euh, toutes les options dont on vous parlera en termes de design, donc oui, il y a le beau, mais il y a aussi là, ce qu'on peut faire pour que ce soit davantage accessible. Donc, on peut jouer sur les contrastes, on peut améliorer les contrastes, on peut choisir des thèmes qui vont favoriser une plus grande accessibilité euh, des contenus. Euh, une autre chose qui c'était important de mentionner, c'est que les textes alternatifs aux images, c'est possible dans, un, dans, dans un il y a l'option qui est déjà prévue par, euh, par l'outil, euh, donc vous pouvez insérer la description ou encore décider là, que c'est une image euh, simplement décorative. Donc, vous avez cette option-là aussi. Donc, c'est des, des petites choses. On voit que finalement, la site Google a comme réfléchi, euh, réfléchi à ça. Euh, puis, ça peut être intéressant d'aller euh, explorer tout ça. Puis, sinon, bien, il y a des options qu'on peut venir utiliser par nous-mêmes qui vont, par exemple, euh, contribuer à réduire le, le bruit visuel dans nos pages, comme par exemple, utiliser les, les possibilités de de, de, de, de réduction de texte, etc. Donc, euh, vous aurez lire ça. Si jamais vous avez euh, des questions, là, évidemment, pour répondre. Puis, sachez qu'au cours de la, de, de la présentation, là, au fur et à mesure où on va ajouter des contenus, euh, ben, tu sais, on, parfois on va s'interrompre pour, euh, pour amener des petites, euh, des petites spécifications qui sont en lien précisément avec la conception universelle de l'apprentissage. Donc, euh, je pense que c'est pas mal ce que j'avais à dire là-dessus. On pourra y revenir, puis euh, de retour à la page d'accueil. Merci. Donc, euh, bien là, on a notre page d'accueil. Hein? On, on s'est créé un site, sauf qu'on euh, n'a pas, euh, on n'y a pas touché ou presque pas. Donc, je vous invite à, à, je vous invite, je vous navigue ça à travers les options. Alors, la première, c'est thème, parce qu'on est rendu à, oui, à faire du beau, à essayer de voir comment on peut... Euh, euh, en sorte que notre titre soit à notre goût finalement. Donc euh, ici j'ai cinq thèmes. Donc simple, Aristote, Diplomate, Vision, Plage, c'est du mal six, six thèmes. Donc, euh, c'est seulement ces six-là. Euh, moi, j'ai déjà cherché pour euh, faire des, des, euh, euh, des modèles gratuits en ligne, là, comme il en existe pour euh, Google Slides ou etc. Puis euh, c'est vraiment ceux-là. Maintenant, euh, il y a un choix de couleur qui est plus grand, c'est-à-dire que je peux aller euh, ici et ben, choisir la couleur que je veux. Moi, c'est temps-ci, c'est ce vert. Alors, euh, ce sera ce vert pour euh, le site. Et comme je vous disais euh, euh, plus tôt, il y a seulement trois choix dans le style de police. Donc, étroite, capitale ou franche pour celui-là, mais les autres thèmes ont d'autres choix. Euh, L'objectif de ça, c'est de ne pas nous laisser le choix de chaque euh, police à chaque fois. C'est justement d'avoir un site qui est quand même uniforme et éviter le style pizza où on aurait euh, 12 000 choix puis 12 000 polices différentes. Donc voilà, alors euh, on reste comme ça. Maintenant, sur ma page d'accueil et sur toutes mes autres pages, je peux modifier l'en-tête. Donc, je vais y aller avec une image. Je vais modifier l'image téléversée. Vous avez vu que j'ai fait le ménage de mon bureau. Euh, donc, je vais choisir mon image et là, vous voyez ajustement de la section pour améliorer la lisibilité ici. Donc, Google le fait automatiquement, fait qu'il va venir soit foncer l'image, soit atténuer un peu les couleurs pour faire en sorte que mon titre euh, soit plus euh, mis en valeur. Et ensuite, je vais choisir les en-têtes. Là, j'ai plusieurs choix. pour une Puis, ce choix-là dans la tête, je l'ai à chaque page. Et même mon image, je pourrais la changer à chaque page, mais là, elle va s'intégrer int euh, à s'intégrer naturellement, il me semble que oui. En tout cas, on va voir. Euh, donc, c'est ça, quatre choix, grande couverture pour un premier site, euh, grande bannière. Donc là, ça me rapetisse un petit peu. Euh, bannière tout court ou titre uniquement. Donc là, mon image est disparue. Je vais la remettre, ce pas grave, ce pas long. Mais euh, donc voilà euh, les différentes options. Euh, il peut y avoir aussi un sous-titre. Donc euh, juste ici, je vais venir me chercher euh, un sous-titre pour l'ajouter. Je pourrais le composer, là, mais euh, c'est quand même un petit peu plus long. fait que ça me permet d'indiquer à chacune des pages qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans? Maintenant, chaque fois que j'ajoute du texte, vous voyez, j'ai quand même quelques options aussi en haut. Donc, euh, le lier, euh, faire une liste à puces, faire une liste numérotée, l'aligner, la italique et gras. Puis, j'ai mes cinq choix, ceux dont Marjorie parlait tout à l'heure, les cinq choix de grosseur de police. Donc, euh, je pourrais aller vers sous-titres, puis tout va suivre dépendant de, de, des choix que j'ai faits au niveau visuel. Ça va-tu? Avez-vous des questions? On continue. Donc, on va aller dans « Pages » pour se créer une, une deuxième page. En fait, elle est déjà là. Donc, deuxième page, c'est sur la navigation. Juste pour vous montrer le, comment ça fonctionne. Dans le fond, je vais dans le « Plus » ici. Et puis, euh, je fais « Nouvelle page ». Puis là, bien, je vais avoir le choix. Je, je lui donne un titre. Puis là, je vais la supprimer après. Euh, Terminé. Et puis, dans le fond, elle s'intègre naturellement. Et vous, elle s'intègre au menu aussi qui est en haut. Euh, Puis je peux la déplacer à souhait simplement en le glissant là, en haut ou en bas. Puis je peux même en venir, venir en faire une sous-page euh, d'une autre page. Puis là, bien, vous voyez que ma barre de navigation elle, elle s'est adaptée directement. Est-ce que c'est maintenant que je parle du menu? Euh, Peut-être euh, peut refaire le, le petit move, là, la, la subtile, pour passer de page à sous-page. Ah ouais. Recréer une page. Et puis, dans le fond, comme là, c'est une page du, du menu, mais pour qu'elle devienne une sous-page, je fais simplement la glisser comme si c'était un fichier, euh, puis je viens la mettre dans navigation. Et donc là, elle va s'intégrer dans sous-page. C'est ce, sous ce qu'on a fait, là, vos, tous les ateliers de la FCC étaient des sous-pages du 6 octobre, etc. C'est bon? Excellent. Donc, page 2, navigation. Euh, ah, tout est déjà là. <rire> Donc, euh, euh, navigation. Bon. Le menu, vous voyez ici que le site nous offre deux choix de menu, soit un menu qui est en haut, exactement comme on l'a présentement, ou un menu qui est sur le côté. Puis là, je peux vous montrer rapidement comment le faire. C'est dans nos paramètres, euh, dans navigation. Puis c'est là que je vais pouvoir choisir le mode en haut ou le mode latéral. Euh, puis je peux même choisir une couleur là, qui va faire qu'il est plus en. Euh, qui, qui va être plus en, en évidence ou moins. Donc, euh, voilà. si Je vous montre de quoi ça a l'air. Quand on est en, en mode euh, euh, portable, que ce soit tablette ou, euh, ou autre, peu importe le menu, il s'installe comme ça. Euh, mais quand on est en mode ordinateur, je peux vous montrer ce que ça donne. Là. Dans le fond, le menu, il est à droite. Oups, pardon. Est-ce que vous voyez il est à gauche, c'est ça. Euh, ça peut être pratique quand on a des titres qui sont plus longs. Euh, mettons un titre de section qui serait très long. Euh, en haut, il prendrait énormément de place, tandis que là, sur le côté, il va venir se mettre un, un sous l'autre, les mots, là. fait que ça peut être plus agréable de navigation. <rire> Pardon, mais sinon, il n'y a pas de il a pas de grand principe. Euh, en tout cas, nous, on n'en a pas trouvé davantage propre à un ou à l'autre. C'est vraiment un choix. Euh, euh, de, de navigation, d'expérience oui, utilisateur. Je vais juste prendre 30 secondes pour répondre à Robin et pour le bénéfice de tout ce qu'il qui est-ce qu'il existe une façon finalement d'aller chercher, d'aller importer des polices, par exemple Google, qui permettrait de faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques? Donc, à ma connaissance, non, ça n'existe pas. C'est un des avantages et à la fois des désavantages dans le sens où tellement, il y a tellement pas tant que ça d'options que c'est simple d'utilisation, mais en même temps, ça constitue une limite euh, à Google Sites. Pendant que je vous parle, je suis en train de voir que Chantal nous place dans le clavardage, qu'il y a une extension qui existerait dans Chrome. Donc, à voir à quel point ça peut, euh, ça peut vivre avec euh, Google Sites, ce, ce serait vraiment intéressant. Ce serait une belle façon de le, de, de le faire parce que sinon, tout ce qu'on peut suggérer, c'est vraiment d'aller choisir les thèmes parce que vous pouvez quand même choisir entre des thèmes de police, donc les thèmes qui sont les plus euh, euh, lisible, convivial et également vous assurer qu'il y a toujours un niveau de contraste assez élevé finalement entre, entre le texte et l'arrière-plan, euh, puis notamment ben, si vraiment vous êtes avec une clientèle comme celle-là, ben, vous assurez peut-être que ce n'est pas au contraire de ce qu'Annie a fait actuellement, donc de ne pas mettre une image en un arrière-plan, mais tout simplement un arrière-plan uni, donc ça peut être des, des façons de faire là, qui vont venir finalement augmenter le niveau d'accessibilité euh, du contenu. Donc, euh, voilà, on dit, Chantal dit je l'ai activé avec le site de la FCC et waouh! C'est ça, vous êtes vraiment hâte parce que vous avez toutes des propositions, des suggestions. On dit aussi que euh, privilégier une police sans empattement, avec ouais. l'extension Chrome que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Euh, on va l'ajouter au euh, Oui, on va l'ajouter la... ouais, dans la page CUA. Là, ce, ce, ce, ce, ce fil de commentaires-là va se retrouver là. Euh, merci beaucoup pour les, euh, pour les solutions. OK, donc si vous avez décidé de... Le, bar, le menu est à gauche ou en haut, vous avez une idée de comment naviguer comme ça. Pour naviguer dans la page, dans le site, entre les pages, il y a différentes façons de, de fonctionner, mais c'est essentiellement deux. Il y a le bouton. Donc là, vous allez dans Insérer. Euh, vous voyez, vous avez trois options. Là. Insertion, page ou thème, c'est vraiment vos, votre menu en entier. Donc, Insertion, insert. Tu, vas, tu descends jusqu'à bouton, puis tu ajoutes un bouton. Donc, tu cliques, puis là, tu dois choisir le nom du bouton, qu'est-ce qui va apparaître sur ton bouton. Et ensuite, vous avez comme 120 caractères, là, ça va être un long, un long bouton. <coughs> Pardon. Et vous choisissez, quand vous cliquez là, vous voyez, apparaissent déjà les pages qui ont été créées. Euh, sinon, vous pourriez l'envoyer à l'extérieur. Donc là, si c'est pour naviguer à l'intérieur du site, vous allez choisir c'est quoi la, à quelle page j'ai référence. Donc quand les gens vont cliquer, ils vont se rendre directement à votre page ou votre sous-page. Ça pourrait même amener à une, une sous-page cachée aussi. Si vous ne voulez pas faire du bruit dans votre menu, puis vous ne voulez pas que tout apparaisse, vous savez, quand ça commence à être un micro-site, pas si micro, bien vraiment euh, beaucoup, volumineux, ben vous pouvez quand même envoyer à des sous-pages cachées. Sinon, ça peut envoyer à n'importe quel document externe, site, tout, n'importe quelle URL, euh, fonctionne. Donc, vous créez, vous faites insertion et votre euh, bouton est, euh, est créé. Et après ça, dans le fond, ça va être de paramétrer le, le look de votre, euh, de votre bouton. Donc, si on fait insertion, le bouton, le bouton apparaît. Vous pouvez l'étirer pour qu'on voit le placer. Ouais, ça, c'est vraiment du drag and drop. Là. Tu, tu appuies, puis tu glisses, puis tout de suite. Donc, tu prennes comme ça. Et euh, quand tu cliques sur le, le bouton en soi, Ça va se rendre à l'endroit où tu as précisé. Puis tu cliques comme ça, puis euh, selon ce que tu as mis, bien, ton bouton fonctionne. Donc, ça, c'est une façon. Euh, petit détail sur le… Après ça, vous pouvez le, le personnaliser un petit peu. Vous avez trois options là, de look du bouton. Là. Quand vous cliquez en mode édition, vous cliquez… Euh, vous avez à remplir avec contour. Donc, là, peut-être que vous n'avez pas la couleur accent. Et si vous pouvez remettre aussi juste le texte, euh, que là, on ne voit même plus le contour euh, du bouton. Donc, c'est juste quand tu vas appuyer que ça va, ça va paraître que c'est un, un bouton. Ce qui m'amène à la deuxième façon de naviguer aussi, n'importe où, vous incluez du texte, que ce soit dans les titres ou dans le texte en soi, vous pouvez faire des hyperliens. Donc, vous pouvez souligner n'importe quel texte, cliquer sur la fonction lien, le petit logo, insérer un lien, et c'est la même chose. Donc, ça peut envoyer à des pages, des pages, des liens externes, des documents, et voilà, donc là, ça c'est penser d'avance euh, votre expérience utilisateur, comment vous voulez que les gens, puis faites le test aussi, peut-être avec un enfant ou un collègue, une fois que vous construisez votre site, t'sais. comme là, j'ai découvert, mettons, quand on faisait le site de la FCC, on n'avait pas de... Euh, pour aller à la date suivante, là, les ateliers, là. on avait juste une page pour le 6, le 7, le 8. Puis moi, j'avais le goût que facilement, je puisse accéder à la journée suivante, me promener entre, entre les journées. Donc là, si je insérer un bouton... Qui en, va vers, qui en va vers le, le jour suivant. T'sais, t'sais, en le faisant, dans le fond, en le testant, euh, en ayant un regard neuf d'invité, tu arrives devant ton site, c'est comme Où j'aurais cliqué normalement, Ah, il n'y a rien qui est là, bien, je vais l'ajouter. Ça, ça, ça améliore l'expérience utilisateur de votre, de votre site. Euh, Alex aussi, je prends juste deux secondes pour pour dire que ça peut être intéressant de penser à, à la façon dont vous allez euh, vous allez appeler vos utilisateurs à l'action, euh, soit par le lien, par texte ou encore par le bouton. Donc, euh, vous pouvez utiliser le selon les, les normes, là, utiliser des verbes d'action ou encore que clairement ce soit ce, sou, que ce soit euh, clair et intuitif qu'on se rend à tel endroit, à tel, ar à tel article par exemple. Euh, donc, il y a différentes façons, il y a de la documentation qui existe là-dessus euh, pour euh, justement venir vous assurer que les, euh, les liens sont, euh, sont, euh, sont, sont bien nommés finalement. C'est intéressant parce que c'est vraiment simple d'envoyer, comme là j'ai écrit en lien avec la conversation dans le, dans le clavardage, aller aux extensions Chrome. Mais rappelez-vous, l'année passée, quand on a commencé, Meet avait ajouté des, des extensions pour avoir des, des éléments de participation puis aller vers la galerie aussi, un, un affichage galerie. Bien ça, c'est fa facile avec ce genre de bouton-là d'envoyer de, les élèves. Ils vont cliquer directement puis euh, ils vont s'installer les, les extensions. Fait que, bref, il y, a, il y a tout un potentiel, là, oui, de naviguer entre les pages, mais aussi d'envoyer rapidement Rapidement à l'externe euh, pour des petites manipulations qui demanderaient un partage euh, euh, différent, d'envoyer un message. De, bon. fait que, euh, ça peut être fait de cette façon-là. Alexandre disait tantôt ça peut être dans une page cachée. Euh, là, je suis revenue à l'onglet Pages. Hein. On vous rappelle qu'il y a juste trois choix. Là. On insère page thème. Donc, dans Pages, c'est là que je peux choisir euh, si mes pages vont être cachées ou pas. Donc, sélectionner comme page d'accueil, dupliquer la page. Hein, je pourrais, euh, euh, une fois que ma nomenclature est faite, là, comme par exemple pour les, les, les, les activités de serre à la maison, une fois que les nomenclatures étaient faites de titres, de défis, etc., puis que euh, ça allait, ça cliquait, mettons, le bouton « Défi suivant », mais quand je duplique ma page, les choses suivent, ce qui fait en sorte que je ne suis pas obligée de recommencer de zéro. pour euh, Et puis, ça me permet aussi de garder une certaine uniformité à mon site. Donc, euh, ça peut être intéressant. Ensuite, ma propriété, il n'y a pas énormément de choix, euh, options avancées. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui, euh, qui m'amenait là, en fait, c'est euh, ne plus afficher dans la navigation. C'est ce qui fait en sorte qu'elle va disparaître du menu d'en haut et ça va devenir une page cachée. Mais un bouton peut l'amener, euh, comme la page CUA, par exemple. C'est une page cachée. Donc, vous ne la voyez pas en haut dans le menu, mais elle est quand même disponible parce qu'on a placé un bouton à l'endroit où on vous parlait de CUA. C'est bon pour ça. Donc, page 3, l'univers des possibles. Donc, pousser les fonctions, là, je vous lis, là, du micro-set à son maximum, profiter de la compatibilité accrue avec la plupart des plateformes avec un S. Euh, voici comment aller plus loin et à, la, à la limite du ciel. Pas pire traduction. Hein? Euh, bon. euh, donc, plusieurs choses qu'on peut ajouter. Je, vais, je reviens dans Insert parce que c'est là que ça se passe en général pour vous parler des images et de la vidéo. Bon, les images, trois sortes d'images qu'on peut euh, intégrer, même quatre, là. donc photo, capture d'écran, euh, image enregistrée, etc. Faites attention droit. Euh, euh, ensuite, GIF animé, puis icônes. Bon, je m'attarde deux secondes pour vous montrer comment faire. Dans le fond, je vais faire image, je peux le faire comme ça. Sélectionner, ça va dans mon Google Drive, mais si je fais téléverser, là je peux aller dans mon bureau, euh, chercher une image pour l'ouvrir puis l'ajouter comme ça. Euh, je peux la, la rapetisser, l'agrandir. La puis quand je la raptisse, puis il y a des choses qui coupent, mais je la veux vraiment cette grosseur-là. J'ai juste à cliquer sur ce bouton-là, puis elle va reprendre toute sa forme et je vais l'avoir au complet. Euh, je peux la cropper ici, mais là, pour le. Puis je peux même la lier. Et là, je vais l'enlever parce qu'elle est déjà là. Fait que ça, c'est pour les captures euh, les captures d'écran, les photos qui sont dans mon ordinateur. Maintenant, GIF animé, c'est aussi possible. Ça, bien, c'est riche. Hein? Les élèves, ils aiment ça. Euh, ça peut être drôle, ça illustre, etc. Autres, en tout cas, il y a du monde dans mon équipe qui sont, qui sont <rire> bien dadons. Euh, c'est GIF animé. Il y a du Donc... monde dans mon équipe. <rire> <rire> Pas tout le monde. Euh, <rire> bref. Donc, comment on fait? ben on va dans un site euh, qui nous propose des GIF animés et puis là on va faire enregistrer l'image sur notre bureau puis après on fait la même mécanique donc on va chercher l'image mais l'image elle, elle, elle, elle s'enregistre sous la forme GIF puis on vient l'ajouter puis à ce moment-là elle va, euh, elle va euh, être euh, euh, disponible puis là ben, je pourrais l'agrandir ou pas, fait que voilà, puis euh, pareil pour l'icône. Euh, pour faire ça, pour que ça soit tout égal, que j'ai mon petit texte en bas, j'ai utilisé des options de mise en page qui sont ici. C'est-à-dire que je fais juste cliquer dessus ou le, le glisser, puis ça se met automatique. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que euh, j'ai les options directement dans ma navigation pour aller sélectionner mes images, chercher des choses, etc. Fait que voilà, je. Ah ouais, sur le côté, là, il y a trois options. Mettre aux poubelles, dupliquer, c'est super rapide. Puis arrière-plan de la section. C'est-à-dire que je peux venir accentuer ou pas certaines sections. Vous avez vu que nos titres sont en vert, parce qu'on a pris l'accentuation accent, 2. Et encore une fois, tout de suite. Euh, Donc, euh, c'est encore une option visuelle là, qui peut être intéressante. Annie, juste 30 secondes, je reviens sur euh, l'insertion de GIF animés. Euh, je trouve euh, peut-être utile de dire qu'il y, y a les GIF animés euh, drôles, euh qu'on aime, mais il y a aussi l'utilisation du GIF animé, on peut, vous savez qu'on peut créer nos GIF personnalisés, puis euh, quand on vous donnera accès là, à, la, à la grosse ressource, là, la ressource totale, puis vous aurez accès au tutoriel, euh, Annie a travaillé fort pour vous faire des, des, des, des gifs qui peuvent servir de tutoriel, ça veut dire que euh, il y a, avec des captures d'écran ou avec un enregistrement euh, de l'écran également, bien, vous pouvez générer un GIF personnalisé, puis bien, ça, ça peut vraiment venir faciliter finalement les de certains concepts, de certaines manipulations aussi là. Donc, vous verrez des exemples de ça dans la ressource euh, utilisée à des fins de tuto finalement. Donc, euh, ça peut être ouais. un autre. C'est quand même moins lourd euh, qu'une euh, oui. qu vidéo. Euh, oui. Fait que ça peut être intéressant là, euh, on, Nous, on utilise euh, Giphy Capture, mais il y a plein d'autres euh, logiciels là, qui peuvent faire la oui. même chose. Alors, euh, voilà. Maintenant, intégration de vidéo, ben, euh, plusieurs choix. Hein. En fait, on voulait juste vous montrer qu'il y a plusieurs formats. Des, des fois, il y, y a des outils qu qui nous permettent juste d'utiliser YouTube. Ben, là, on peut utiliser plein de manières différentes de le faire. C'est sûr qu'il y a un raccourci YouTube ici dans le menu en bas. Donc, quand je clique dessus, euh, j'arrive directement. Euh, puis là, ben, je peux aller mettre mon adresse puis cliquer si c'est le bon vidéo pour l'ajouter. Euh, mais je peux aller aussi, en utilisant l'option intégrée dont Alexandre va vous parler, euh, utiliser n'importe quel autre site qui a une adresse euh, URL et puis venir euh, placer la vidéo là. C'est ce que j'ai fait avec Vimeo, c'est ce que j'ai fait avec Playposit. Euh, on vous a mis deux petits outils ici qui peuvent être intéressants. C'est SafeYouTube et SafeShare.tv. Euh, en fait, il s'agit de sites qui nous permettent de sécuriser les vidéos. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, mettons sur YouTube, je n'ai pas de suggestion d'autres vidéos, euh, je n'ai pas de publicité non plus au début. Euh, ce qui fait que quand on envoie nos élèves, là, surtout si c'est dans un objectif de les faire travailler à la maison, bien, ça peut être intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas une publication de la scène mettons, une publicité qui commence la vidéo euh, avant d'envoyer de, de, nos élèves là, sur un petit court-métrage, etc. Alors, pour sécuriser des vidéos, c'est là. Concernant les vidéos aussi, peut-être un, je fais le parallèle avec ceux qui ont utilisé Moodle pour créer des, des auto-formations, là. C'est pas toujours évident d'avoir accès au contenu, dans le fond, en texte alternatif de, de vidéos de type audio de contenu de type audio ou vidéo, pardon, euh, donc une des astuces là, qui, peut, euh, qui vous est présentée dans la, dans la page CEA, c'est de venir euh, insérer tout simplement un, un petit texte ou un petit bouton qui dit accéder au texte alternatif, puis à ce moment-là, vous venez lier une page qui, qui, qui a du contenu textuel, Et puis euh, YouTube, entre autres, euh, souvent on peut activer puis on peut générer des, du sous-titrage automatiquement, donc à ce moment-là, on n'a seulement qu'à prendre donc euh, Exporter là, ou, comme, ou simplement copier-coller le contenu textuel, venir en faire un document et le rendre accessible. Là. Donc, ça peut être une petite, une petite twist, là, une manipulation qui nous, euh, qui nous permet euh, finalement de le faire. Là. Merci, merci à, à Stéphane, clin d'œil-clin d'œil pour cette astuce-là qui est vraiment utile lorsqu'on n'a comme pas d'autre choix finalement. Donc, euh, donc c'est ça. Euh, autre type de ressources qui peut être facilement intégrée à un Google site, évidemment, mais ce sont toutes les ressources Google. Donc, évidemment, là, on ne s'embarque pas dans une… on n'est pas là pour faire l'apologie de la suite Google versus l'apologie de la, de la suite Microsoft, pas du tout. C'est juste que, comme je vous disais, d'entrée de jeu, euh, dans un, un micro-site pour tirer le plus possible profit des des, des, des, euh, des fonctionnalités, mais ben c'est certain que fonctionner avec les documents de la suite Google, ben ça va être pas mal plus… Euh, disons euh, pas mal plus organique comme façon euh, de, de, de parcourir, puis de consulter, et de consommer finalement ces documents-là. Euh, donc déjà dans la barre, euh, dans la barre latérale, euh, vous avez accès, là, un accès comme direct à insérer différents types de, de, de documents de la suite, qu'on qu pense à des docs, qu'on pense à des formulaires à présentation ou encore feuilles de calcul, euh, vous pouvez là, les déposer directement. Vous pouvez aussi aller chercher finalement, insérer via votre, votre drive, votre disque d'équipe ou votre disque personnel. Donc, Annie, si tu remontes juste un petit peu, on voit qu'il y a l'option euh, disque aussi. Puis sinon, ben, l'autre option, c'est tout simplement de venir intégrer à partir de l'adresse de votre document. Là. Donc, c'est comme trois façons de faire qui, euh, qui font en sorte que facilement, vous pouvez venir l'intégrer. Dépendamment du type de document, vous pouvez consulter le contenu, euh, puis ouvrir directement pour aller en mode collaboration, puis en mode édition, finalement, de ces documents-là. Mais sinon, en général, on peut vraiment parcourir le contenu euh, de, ces, de ces documents, de ces ressources Google, directement dans la page. Donc, euh, ça peut être intéressant. Même chose pour euh, le document PDF aussi. Il vous, vous suffit finalement de générer le document, de générer un lien euh, URL pour ce PDF-là à partir du moment où il est dans votre, dans votre disque. Puis là, ben, vous venez l'insérer. Donc, ça devient facile de l'ouvrir, de le consulter, euh, de télécharger, d'enregistrer de l'enregistrer lorsque vous voulez. Je pense que je n'oublie rien pour les ressources Google. Ça va? Comme je vous disais, je me, je me répète un peu, là, mais comme je vous disais, c'est quand même possible aussi de venir déposer euh, un, un document, par exemple Microsoft Word ou euh, une présentation PowerPoint, puis de le lier, de renvoyer vos, vos personnes, vos usagers vers votre team, là Ça se peut aussi. C'est juste moins, euh, visuellement, c'est moins euh, on voit pas le document, là, on voit pas le contenu, etc. Mais le lien est quand même peut être actif, puis peut, peut vivre quand même. Donc, euh, pour les chanceux qui ont, qui ont les deux <rire> dans leur euh, CSS, euh, ben, ça, ça, ça peut parler un petit peu quand même. C'est pas un gros canal de communication, mais euh, un petit peu. <rire> <rire> à ce moment-ci, j'ai envie de, de dire, comment, nous, on vous fait l'éventail des possibles, tout ça, mais... Juste sachez que c'est plus simple quand tu le fais, là. tu c'était sais, tu, tu, tu, super intuitif. Là. Tu sais, nous on a vraiment creusé tous les, les trucs. Là. Donc, vous allez voir que c'est plus facile quand tu manipules que quand on te l'explique en soi. Je voulais dire ça parce que là, on rentre dans le, le fun. Là. Avec l'intégration, je pense que c'est mon feature préféré de, de Google Site. Donc, tu, tu peux intégrer n'importe quoi. Donc, le petit logo, insertion, même chose, on retourne toujours dans son menu, insert, insertion, puis euh, n'importe quoi, donc Annie, si tu veux peser sur insertion. Donc, on, à partir de l'URL, donc si un, un site internet que vous voulez mettre directement, vous mettez l'URL, l'adresse du site, puis c'est fou, mais la plupart du temps, ça marche. Ce n'est pas, pas tous les sites internet qui sont pensés pour, mais très, très, très souvent. Euh, comme par exemple, là, en d'intégrer notre, euh, notre site, on, tu peux faire euh, prévisualiser. Quand tu fais insertion, euh, tu vas voir ce que ça donne dans le fond. Tu T as le site au complet qui apparaît. Pas là. Pas là. On Mais va, tu peux ah descendre, tu ta... vas ah montrer ah euh, combat, comment combattre la, les informations. OK, ouais. On va leur montrer ce que ça donne. Là. C'est que tu peux naviguer le site dans ton site. Si tu te mets en, en mode de visualisation, tu peux les voir, mais c'est vraiment comme si le site était là. Fait que tu sais, pour vrai, là, je retourne en classe avec mes élèves. Là. Tellement de ressources que je les renvoie partout. Sont, dans l'ancien temps, ils pouvaient être perdus. Là, là tu as tout au même endroit. Tout ce que tu veux leur montrer, ils peuvent le naviguer dedans. Puis ça marche. Ce qui a été codé là, ça, ça fonctionne. Moi, ça me dépasse. Euh, si vous êtes à d'autres ateliers, vous allez voir. Vous pouvez faire même des visites virtuelles. Sont en ligne, tu sais, il y a plein de sites vraiment tripants un peu partout. ben là, tu peux mettre la visite virtuelle directement, on va dire, intégrée au MBD dans le site. Donc, euh, c'est fantastique. Il y a plein de choses qui peuvent être MBD. Donc, euh, avec l'adresse URL, tu peux avoir le lien euh, des sites qu'on a mis, qu'on va mettre les informations. Donc, tu peux y aller par un lien euh, à l'externe, comme, comme classique d'habitude. Mais c'est ça. Ce qui est vraiment la force, je trouve, c'est de pouvoir te promener dans le site, à l'intérieur de ton, de ton micro site euh, Ça, c'est l'option avec URL. L'autre option, c'est ce qu'on appelle un, un code. Un code iframe, dans le fond. Ça, ça dépend des, euh, des, des trucs, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources, d'outils qui offrent après ça d'exporter ton, ton, euh, ton truc en, avec un code. C'est pour ça qu'on réussit à intégrer des Geniali euh, à l'intérieur. C'est pour ça, par exemple, Adobe Spark, si tu veux montrer… Euh, euh, Annie, mettons, ils ont écrit un article, ils l'ont mis en Spark. Spark, c'est vraiment intéressant, l'outil d'Adobe. Mais à la fin, ce euh, que tu ça... Vois le non, on ne voit pas. Tu le vois-tu, le Spark? Non. OK. Ça reste... Donc, une fois que tu l'as créé, à la fin, c'est vas dans les, les fonctions de partager, que tu vas avoir euh, différentes options. Ils euh, offrent de l'envoyer directement dans, dans ton Microsoft Teams. Euh, dans ton Google Classroom. Et vous avez aussi un euh, partagé avec le code d'intégration. Vous copiez, c'est un code là, vraiment, euh, ce pas lisible, c'est pas, pas copiable. Vous le faites vraiment copier-coller. Vous copiez le, le iframe. Oui, ouais, je, je juste un petit. Euh, on, on, c'est la première fois qu'on utilisait ça, Spark. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. N'hésitez pas dans le clavardage. Mais ce qu'on trouvait puissant, en fait, c'est comme les possibilités. Bon, les réseaux sociaux, c'est tel que tel, mais. Classroom ou classe euh, en français de la suite Google euh, Teams. Euh, puis ensuite, ben, l'intégration. Donc, ce que Alex vous disait, c'est ça, c'est ce code-là. Donc, euh, je le prends, je le copie. C'est vraiment je... du copier-coller. en tout cas, on est zéro codeur, nous autres. Là, puis, avec ce code-là, là, ça, ça suit vraiment bien. Fait qu'en copiant, l'enfant il faut juste ça, changer d'onglet. Ce n'est pas à partir de l'URL, à ce moment-là, c'est intégrer le code. Là, tu, contrôles, tu colles cela. Tu fais suivant et voilà, ça suit, t'insère. tu peux redimensionner tout de suite, cellulaire, comme on disait. <rire> Donc là, tu sais, je euh, qu pense que vous commencez à comprendre que Sky est, est, est, le ciel est la limite. <rire> Il n'y en a pas de limite parce que hey, là, tu peux aller chercher tout ce qu'il y a sur Internet puis l'amener dans ton micro. <rire> Donc c'est vraiment. C est, c est assez, c'est la grosse puissance selon moi de, de Google Sites, cette intégration-là. Ce qui a fait qu'on a fait pour nos formations différents outils qu'on voulait montrer, qu'on peut montrer directement devant les participants, mais euh, on l'intègre, puis voilà, l'affaire est KetoChat. Euh, c est, c est, ça répond hein. quand on utilise le code d'intégration aussi, euh, ça, comme par, par exemple, le Padlet ici, c'est sûr qu'il est tout petit. Là, je vais sortir du mode. Euh, c'est sûr qu'il est tout petit, sauf que quand on intègre un Padlet, les gens ils peuvent participer. Les gens, oui, nos participants, ils peuvent aller directement écrire dedans à partir du site. Ils sont pas obligés, ils peuvent l'ouvrir à l'externe, c'est une option, mais ils peuvent aussi aller écrire directement dedans. Fait que ça, c'est vraiment puissant aussi. Là, je vais te laisser parler de Geniali. <rire> là, ceux qui me connaissent, qui euh, sont là, savent que je suis pas un de Geniali. Là, Geniali là, même quand je dors. Euh, <rire> et ça permet d'intégrer un Geniali, comme je disais tout à l'heure, et les fonctionnalités spéciales de Geniali. Là, on en a mis trois pour vous montrer, pour tester, dans le fond. C'est que tu peux directement écrire, surligner, fonction dessiner, à, à gauche. Donc, en mode, tu peux faire écrire directement dans, dans le document. Euh, et, et ça fonctionne. Ils peuvent se le mettre euh, plein écran ou le partager après. Il y a l'option Drag and Drop, la fonction que vous pouvez faire aux élèves de prendre des objets les glisser. Donc, quand vous êtes directement dans le site, les, les, les fonctionnalités de Genialy fonctionnent euh, quand le site est, est, est live, est en vie et en direct. Et aussi euh, les fonctions Quiz. De, de Geniali vont fonctionner. Là, on, moi, je dis Geniali, Geniali, mais ça peut être H5P ou euh, des équivalents. Faut faire des activités comme ça euh, qui permettent l'interaction. Il faut intégrer des visites, comme j'ai dit, de la réalité virtuelle. Euh, j'ai mis même ma classe Frame VR. C'est une classe que tu peux. Donc, vous pourriez faire un micro microsite puis avoir au même endroit votre classe virtuelle où tout le monde se retrouve puis ils ont tous des avatars. Mais là, ça c'est. C'est une autre affaire, vous me contactez. Euh, on peut aller loin, on peut aller loin. Avec Juste d'avoir ces, ces fonctionnalités-là de Geniali qui fonctionnent directement dans le site sans les envoyer sur, à l'externe, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Um, je rebondis sur la conversation qui, a, qui avait lieu dans le clavardage, donc effectivement Alexandra suggérait que lorsqu'on on crée un Word, euh, qu'on l'enregistre, qu'on le dépose dans notre Drive finalement, euh, puis qu'à partir du Drive on va chercher le dit document, ben, à ce moment-là la, la, la, la consultation en ligne du document va être possible. Si je ne me trompe pas, puis là ben, je vous invite à me répondre et à me dire que je n'ai pas raison, si je ne me trompe pas, on peut pas collaborer à, à l'intérieur autre que de remigrer vers, vers Teams. Mais au moins l'aperçu est disponible, l'aperçu est, est, est là. Donc oui, ça marche. Là. Je viens d'insérer un document euh, qui contient des sornettes dans le dans le microsite. Mais euh, mais oui, c'est possible. Donc euh, voilà. Une belle. Euh, voilà. Oui, c'est ça, c'est comme un, c est, c est un document test, vous verrez. Mais euh, on va ajouter, dans le fond, cette, cette nuance-là, finalement, dans votre dans votre ressource euh, à la fin. Alors, merci pour tous ceux qui ont euh, à tous ceux qui ont collaboré et qui ont donné des pistes de réponse. Là, vous ne verrez pas la magie. Regardez bien ça. Boum. Boom. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, on est rendu dans la, les tutoriels. non ouais, ça, c'est pas bon. OK, donc euh, on, là, dans le fond, ça fait, ce qu'on devrait faire, c'est mettre des boutons hein, pour euh, chacune des pages. Bref, on vous a fait des tutoriels pour chacun euh, chacune de, des sections euh, qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, comment créer le site. Euh, Puis c'est là, Marjorie a dit qu'on a utilisé des GIFs. Donc, vous euh, voyez, le GIF, il est là. Euh, Là, ben, on, on montre directement. Vous pouvez l'utiliser avec vos élèves, ça, hein? les, les, les pages de tuto Comme ça, il va savoir exactement quoi faire, euh, identifier, mettre les titres, à quel endroit. Ah, oh, l'image de marque, on ne l'avait pas fait. Euh, l'image de marque, là c'est ici. Dans le fond, euh, on va dans images de marque et euh, on va venir télécharger nos logos, ce qui va faire en sorte qu'ils vont apparaître. Euh, quand je suis en mode visualisation, là, vous allez voir ils apparaissent ici en haut, je vais me ramener en ordinateur, donc juste à côté du, de mon titre. Et puis l'autre euh, onglet de, de cette image de marque, c'est le favicon, Alexandre, favicon. Le, fa le favicon, c'est euh, dans le fond la petite icône qui apparaît à côté de l'URL dans un navigateur web. de euh, l'URL, l'adresse de ton site, puis ils permettent, ça qui est une chose qui dans les sites comme Wix, il faut que tu payes pour avoir cette option-là. Là, là c'est gratuit avec Google Site et toffe le Favicon. Donc, vous pouvez mettre le logo de votre organisation ou de votre site pour que les gens, dès qu'ils sont dessus, ils le voient en haut à gauche où est-ce qu'ils sont. Donc, vous pouvez même choisir ça. Souvent, ça va être la même image que le logo, là, mais si vous avez le, le choix. Puis ils il sélectionnent une couleur de thème automatiquement. L'intelligence artificielle de Google. choisit comme là, elle a mis le logo du récit, puis elle a, est allée chercher les, les, les bonnes teintes. Donc, euh, voilà pour ça. Donc, c'est ça. La genèse, donc, créer notre type identifier l'image de marque, le visuel, les différentes sections, comment en faire, les entêtes, non, non, non. Informer, donc, le pied de page. Il y a la bannière qu'on n'a pas vue avec vous. Hein? On en a mis dans le site de la FCC, c'est-à-dire que ça nous permet euh, de, de, de venir dire aux élèves ou ben, à, à notre clientèle voici, ne pas oublier quelque chose de nouveau, euh, etc. Pour faire ça, on s'en va encore une fois dans les paramètres, puis dans Bannière d'annonce. Et puis là, bien, je vais faire afficher la bannière, j'écris mon message, je choisis ma couleur et puis euh, c'est parti. Là bien, Dans le fond, euh, je pourrais même mettre un bouton là, dans ma bannière. Puis à partir du moment où euh, c'est fait, bien, quand je vais venir visualiser mon site, il va avoir ma bannière en haut. Euh, mmh. À réfléchir, hein, parce qu'avec nos élèves, dépendamment de l'intention, de l'outil, euh, à la fois la bannière et le pied de page, des ce sont deux zones qui nous suivent, peu importe où on se trouve dans la navigation. Donc, ça peut être intéressant de les utiliser soit en message ou soit si vous voulez donner accès à, je ne sais pas moi, une ressource particulière, toujours, toujours pour toujours, à tous les moments de la navigation. Ben, tu de venir l'utiliser de, euh, de façon stratégique, là, ça peut être intéressant d'utiliser ces deux zones. Euh, Guillaume, euh, un... moi ce que j'ai ajouté, c'est un PNG, je pense, le, le, de, du favicon. Je veux tu veux que j'aille vérifier. Et JPEG est possible aussi, là. Oui, c'est ça. Hein? Fait que, mais oui, je confirme que… Euh, oui, c'est définitivement un PNG ou un JPEG. En fait, ce pas une icône que tu dois mettre, c'est une image. Il devient automatiquement comme une petite icône. Ouais. Et puis euh, en réponse à Julie, est-ce qu'on peut mettre un lien dans la bannière C'est-à-dire qu'on peut pas, euh, on peut pas créer d'hyperlien sur le texte, mais on peut, comme Annie le disait, générer un bouton qui lui va être évidemment associé à un lien. Ça peut être un lien externe ou un lien interne au site là, mais ça, ça c'est possible de faire. Mais on peut pas à proprement parler euh, créer un hyperlien sur du, du un mot. Là. Mais les deux, euh, il peut avoir les deux. Il peut avoir du texte et du bouton et un bouton. Puis ici, dans le fond, j'ai l'option « page d'accueil uniquement », ce qui fait en sorte que ça contredit un petit peu ce que tu disais, Marjo. là. Euh, ça pourrait être juste sur la page d'accueil euh, qu'on le voit, au lieu de toutes les pages. Mais on a l'option toutes les pages aussi. Voilà. Euh, donc, je continue dans les tutos. Hein. On, on le fait un peu dans, la même, dans le même esprit euh, que ce qu'on vous a présenté. Donc, structurer les pages, comment faire pour ajouter une page, la masquer, non euh, comment changer de menu comment ajouter des manières de naviguer. Si on revient euh, dans intégrer du contenu, bien là, au lieu d'être le contenu comme dans le site qu'on a fait, c'est comment faire pour l'ajouter, euh, euh, autant pour euh, intégrer des vidéos, les ressources, etc. Et donc, on s'attardera plus sur euh, partager le site parce qu'il s'agit des, des différents paramètres hein, qu'on n'a pas regardé encore ensemble. Euh, paramètres de partage, ici, euh, ajouter des gens et leur donner un rôle, donc soit d'éditeur ou etc. Euh, donc ça, c'est euh, la première chose pour nos collaborateurs. Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est les liens. Hein? Pour ceux qui travaillent avec la suite Google ou qui ont déjà travaillé avec la suite Google, mais Microsoft fait la même chose, dans le fond, euh, n'importe quel document nous produit un lien qu'on peut partager. Pardon. Euh, le, dans le cas du site, la différence en fait, c'est que euh, il va nous partager, euh, il va nous donner deux options. D'une part, il y a le brouillon, donc le site qu'on est en train de travailler, l'espèce de plan architectural de notre site. Fait que ça, on a des options pour ça, soit le limiter à une, aux personnes qui sont en haut, soit aux membres de notre organisation ou à tous les utilisateurs disposant du lien. Mm. Euh, et il y a une autre option pour le site public, c'est-à-dire qu'on peut encore une fois le limiter, eh bien, le site publié, pardon. On peut donc le limiter aux gens qui sont dans, ajoutés dans, dans mon partage euh, aux gens de mon organisation. Je peux le rendre public puis je peux supprimer le lien pour faire en sorte qu'il n'existe plus. Donc, euh, après euh, un événement, si je veux que mon site disparaisse, ben, je peux le faire de cette façon-là. Mm. Euh, puis, euh, je, je prends la porte ouverte par, juste parce que Marc l'a ouvert dans le clavardage. <rire> tantôt dans le clavardage, on n'était pas sûr d'en parler, mais euh, tout cet aspect-là dont Annie vient de vous parler, là, de, co de collaboration, d'accès au brouillon, etc., si on, on, on a en tête l'expérience vécue avec le site de la FCC. Euh, donc oui, l'aspect la, collaboratif, c'est un plus, plus, plus, plus. Par contre, il y a certaines choses qu'on qu doit savoir, puis certaines nuances qu'on doit apporter, notamment si on crée le site à partir comme nous, là, nous, euh, nous avons euh, une organisation, donc le récit d'épée en domaine du développement de la personne, on a comme créé une organisation aux yeux de la suite, euh, de la suite Google. Donc, peut-être que certains d'entre vous aussi fonctionnaient comme ça avec des équipes de travail. À ce moment-là, il va falloir faire vraiment bien attention à qui? aux options de partage du brouillon euh, parce que ça ne sera pas nécessairement tout public ou tout limité. Donc, il va, il va falloir à certains moments aller ajouter à la mitaine, si vous me prêtez l'expression, euh, ajouter des gens, des collaborateurs, euh, alors qu'on aurait pu tout simplement le mettre ouvert à tous, mais par contre, lorsqu'un brouillon est ouvert à tous, en mode édition, bien, ça, ça vient avec un, un certain... Euh, niveau de risque, là, je vais le dire entre guillemets quand même, là, mais ça vient avec un, un niveau, il euh, faut tolérer ce, ce, ce risque-là de gens qui vont travailler à l'intérieur. Ça vient aussi avec toutes les situations que vous avez peut-être vécues, une mise en page, qui, euh, une mise en page qui, euh, qui va changer, qui va être, euh, qui va être modifiée, euh, puis là, on va, ça, ça, ça va être l'urgence, puis on va un peu paniquer, sauf qu'en même temps, comme le disait Annie un peu plus tôt, il y a toujours moyen d'avoir accès aux versions, il me semble que tu le disais, hein, d'avoir accès aux versions euh, en <rire> Je me souviens plus si tu en as parlé, mais bref. Oh oui, c'est plus loin. Alexandra nous en parle aussi, mais euh, ouais. effectivement, euh, je vous en parle dans les extras. Justement. Bon, voilà, mais euh, c'est ça. Mais, mais oui, ça vient. Le mode collaboratif vient avec des enjeux, c'est certain. Euh, mais euh, en même temps, c'est une, une valeur ajoutée là, de cet outil. Ben oui, c'est de faire l'apprentissage avec les élèves. Là, donc, prévisualiser le site, on l'a fait ensemble là, euh, plusieurs fois euh, pour, pour vous aller présenter des liens pour qu'il fonctionne. Euh, là, on est rendu à publier le site. En fait, euh, euh, c'est le moment où on va le, le faire naître, hein, l'envoyer sur Internet, où on va actualiser les modifications qu'on a faites. Donc, pour le faire, euh, je peux faire simplement publier ou je peux aller aussi dans les euh, paramètres de publication, les options de publication qui sont ici. Donc, euh, examiner les modifications et publier, c'est ce qui arrive quand je passe sur publier. Euh, puis là, je vais le faire, comme ça, vous allez voir, parce qu'on a fait des modifications. Donc, ce que euh, le, le logiciel me propose, c'est d'une part mon brouillon, ce que j'ai changé, comme là, j'ai effacé des sections, puis la, la version actuellement publiée, puis toutes les publications, toutes les choses que j'ai à vérifier, elles sont ici. Euh, donc, euh, avant de publier, je peux, je peux vérifier ça et puis je, je peux mettre l'option d'obliger mes collaborateurs à faire ces vérifications-là avant euh, de publier. Comme ça, on s'assure une certaine, une certaine, euh, euh, un filtre. Contrôle. Oui, un certain contrôle. <rire> euh, sinon, euh, je peux afficher le site publié, annuler la publication. Quand je vais dans les paramètres de publication, ça me permet simplement de venir euh, moi-même euh, changer l'adresse web. Il va encore s'appeler site.google.com, mais euh, quand même, c'est un peu plus raccourci que l'adresse normale. Donc, les éditeurs doivent examiner les modifications. C'est ici qu'on coche ça, demander au moteur de recherche de ne pas afficher mon site. Quand on veut se garder une, une certaine. Quand on travaille avec les élèves, maintenant, ce serait leur site, Ben, quand même agréable là, de pouvoir cliquer. Euh, cette option et puis euh, euh, faire en sorte que ce ne soit pas nécessairement euh, trouvable si facilement. Donc ça, c'est les paramètres de publication. On a fait publier, donc on a publié le site, tout est là, euh, voilà, euh, diffuser le site. Oui, euh, dans le fond, une fois que votre site va être publié, il faut, euh, c'est à noter hein, qu'il faut le publier une première fois obligatoirement pour évidemment euh, que le, le Google site génère automatiquement un lien. Euh, un lien vers le site publié. Donc, une fois que ça va être fait, la manipulation qu'Annie vient de faire, euh, bien là, vous allez pouvoir utiliser ce lien-là à des fins de diffusion, de partage, euh, dépendamment de qui sera votre, euh, finalement, le, le, la, la clientèle visée. Il euh, y, euh, y, a, y a deux petites choses à savoir. Dans le fond, assurez-vous lorsque euh, vous diffusez puis vous partagez votre lien que vous prenez bien le lien qui a été généré du site publié. Donc, en en cliquant sur l'icône, euh, la petite icône de lien finalement que vous avez en haut dans la barre, euh, parce qu'à ne pas confondre finalement avec le lien que vous retrouvez dans la barre, euh, dans la barre de travail, la barre de navigation, qui serait alors le lien vers le, le brouillon, vers la version modifiable. C'est pas ça qu'on veut, surtout quand on veut juste diffuser notre ressource. Euh, puis assurez-vous également lorsque vous venez utiliser votre lien vers le site publié, que vous l'avez pris lorsque vous étiez sur la page généralement d'accueil. Hein? D'habitude, on veut accueillir les gens sur notre page d'accueil, à moins que vous ayez une autre intention que ce soit d'arriver à une page particulière. Mais vraiment, le lien, lorsque vous cliquez sur l'icône lien, ben, il va utiliser la page où vous êtes actuellement. Donc, si on utilisait le lien actuellement, bien là, on, on diffuserait comme une page de tutoriel. Vous me souvenez bien. Donc, il faut juste comme, faire attention à ça. Euh, ce lien-là peut être utilisé, donc il est facilement euh, partageable. On peut générer une adresse un petit peu plus courte, comme Annie vous a montré juste avant. Sachez aussi, ceux qui ont intégré ça à leurs habitudes, finalement, qu'on peut venir utiliser euh, ce lien vers le site, bien, on peut l'utiliser dans l'outil de raccourcisseur euh, de lien emorl.ca, donc à ce moment-là, on peut générer là, une, une adresse, euh, une adresse personnalisée plus courte euh, et puis qu'on peut retrouver facilement. Donc, c'est une autre façon, finalement, de l'utiliser. Super, et puis, ben dernière option, hein, le temps fil, des extras. Donc, tantôt, Alexandra nous le nommait, l'historique des versions, ça, c'est magique. Euh, tous les documents euh, Google ont cette option. Il y a deux manières d'y aller. Soit, euh, je vais là-dessus. Soit en cliquant ici, toutes les modifications ont été enregistrées dans Google Disk. Donc, si je clique là, je vais voir toutes les modifications qui ont été faites. Puis là, vous allez comprendre qu'on a travaillé, c'est ça. Euh, donc, et là, je peux cliquer pour venir. Maintenant, je vais prendre une place. Oui. Euh. Euh, je peux cliquer sur chaque petite flèche et là, ils vont me donner en détail ce que chaque personne a fait. Fait que c'est possible de venir euh, revoir quel élève a changé toute la mise en page ou euh, euh, quel élève a le plus euh, contribué et ou autre. Et donc là, vous voyez le 16h43, 43, 42, 42. Fait que c'est très, très, très précis. Euh, pour, euh, et puis là, ben, je pourrais, euh, quel collègue aussi, ben oui, parfois, euh, je pourrais euh, euh, me, re, me ramener finalement si j'en sélectionne une, je pourrais ici donc restaurer cette version et puis euh, en revenir donc euh, sur des paramètres que j'avais euh, organisés. Donc euh, je reviens ici à, au site. Fait que ça, c'est le premier extra. Euh, le deuxième extra, c'est dupliquer le site au complet. Donc, euh, comme euh, Alexandre vous le disait au départ, euh, quand nous, on a utilisé cet outil-là pour des activités pédagogiques, ben on en a fait quand même beaucoup. Euh, et au fur et à mesure, ben, euh, on, on, on, je suis bien honnête avec vous, là, on n'est pas reparti tout le temps de zéro parce qu'il y a des logos qui suivaient, qu des, des, des infographies, etc. Alors, on fait juste dupliquer le site dans, euh, ici, dans les trois petits points. L'historique des versions était disponible là aussi, c'est comme le deuxième chemin là. Euh, mais sinon ben dupliquer le site puis là ben quand je fais ça, il va me demander comme d'habitude, il va l'appeler copie, puis il va me demander dans quel dossier, avec qui je veux le partager, je fais dupliquer. Ça prend quelques secondes, plus que des minutes là, mais quand même, dépendant de l'ampleur du site, puis après ça ben, tu vas avoir magiquement un autre site qui s'appelle la magie du micro site. La magie magique du micro site. Voilà. Alors, euh, ben, pour nous, ça terminerait le contenu euh, qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire la révélation, euh, je vais l'écrire en live, de où est-ce qu'ils vont retrouver les ressources, tous les tutos puis tout ça, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Le fruit de notre labeur, monurlca monurl.ca.micro.ca. De... Et je vais le mettre dans le, le chat. Dans, dans le pied de page. Je peux faire ça. Euh, moi, je suggérerais aussi, on parle pour parler, là, je suggérerais de le mettre euh, aussi peut-être à la place du titre. Actuellement, ça s'appelle la magie du micro mais c'est tout le temps le ah. seul dans... L'URL à cet endroit-là. Ah oui, bien idée. Pendant que tu fais la manipulation, Alex, je vous, je vous mentionne aussi, j'ai gardé, j'ai utilisé la bannière, pourquoi pas, pour vous dire que le site va être mis à jour, le contenu, pour tenir compte de tous les commentaires que vous avez fait dans le clavardage, les idées que vous avez apportées, les outils. Il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi votre outil préféré pour faire un GIF animé. Bien, on va comme tout vous mettre ça, on va, on va ajouter, hein? on est, on est bien bon tout le monde ensemble. Donc, euh, on va mettre ça à jour comme au courant de la journée, puis euh, vous reviendrez voir. Là, ça peut être une ressource intéressante finalement à avoir euh, au bout des doigts.